J'écoute tout ce que tu dis. Oui, Est-ce est que tu plus l'air du tout d'être là. Oui. Mmh. Il y a un oeil qui spontanément. J'ai peur de me frotter. Il ne faut pas frotter. Alors, as de cac, la in de cac, ton bac, cac. Pensez un défi. Lors d'un dîner, Hervé pointe conférencier et consultant pour les entreprises et Michel Poulard Conférencier, Affronter les 10 piments de l'émission Hot Ones. Le principe, 10 piments, 10 nuggets, 10 questions à laquelle ils vont devoir répondre. Alors vont-ils pouvoir résister et aller jusqu'au bout Bonjour, alors comment vous vous sentez <rire> euh, Jusque-là, ça allait, mais euh... ça va, ça va. Moi, j'ai ouais, quelques doutes. Quand même. On n'a même pas peur. Alors, si vous sentez que vous avez du mal à gérer les piquants, sachez que sur la table, les bouteilles rouges, c'est du lait. Voilà. Okay. Il y a derrière la bouteille rouge des yaourts. Devant la bouteille rouge, du miel et les grosses jars d'eau citronnée remplies de glaçons, afin de pouvoir peut-être ou pas diminuer. La sensation de piment. Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir des réactions Moi, ça arrive pas souvent. Moi, j'ai pimenté. Moi, j'aime ça, ah. mais pas trop. Ah. Juste, juste pour que ça épice un peu. D'accord. Mais si ça pique trop, après, ça n'a plus de sens. Alors, avant de commencer, je vais vous poser une première question, juste comme ça, pour le fun. Michel, tu vas présenter qui est Hervé, mais en métaphore. Hervé, tu es comme, euh, comme une salière. D'accord. qui ouais, vient du Sud-Ouest Salut de Béarn, sel de Béarn. Donc déjà, en titre géographique, on est bien. Mais avec le sel, ben le sel, ça donne de la saveur. Quand on dit que quelque chose n'a pas de goût, rajoute un peu de sel ou passe-moi le sel. Eh bien, dans le management, c'est pareil. Rajoute un peu de saveur et, euh, je veux dire, du piment dans ton management. Et je pense que j'ai rarement vu un manager qui apportait autant de saveur au management et qui donne envie d'être manager. C'est toi. Écoute, euh, merci. Mais, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ce genre de... Je ne sais pas si c'est la même question, j'en sais rien. Ah, J'espère que non. <rire> Alors non Hervé, toi tu vas présenter Michel comme si c'était un roman policier. Wow. Un roman policier, bon t'as deux heures. Ah. <rire> en quelques secondes. Alors Mich Michel c'est un enquêteur en fait. C'est un enquêteur, c'est quelqu'un qui est systématiquement en train de chercher des indices pour savoir comment on va réagir de manière optimiste en fait. C'est un optimiste né et qui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, il peut y avoir des meurtres, il va trouver des situations où on va rire et on va surtout passer à autre chose parce qu'il est résolument optimiste. Alors, moi, j'aimerais voir quand même euh, l'échelle d'optimisme. On, on va voir jusqu'où je la tiens. Voilà. Moi, pour moi, c'est ce que je veux savoir. Oui, oui. Jusqu'où oui. s'arrête l'optimisme de Michel oui. Le premier piment. Installez déjà votre piment sur le bout de Nuggets, chacun. Allez, licence Covid, c'est hein. parti. Ah non, mais... <rire> mais. ça va, c'est 600 sans Oui, mais non. Ça va, c'est 600 sont non, non, non, il faut pas faire ça. Non, il faut faire quoi alors bah, Il faut mettre un petit peu, tu vois. Voilà, voilà. Hervé, je t'en prie, tu peux commencer. Bon. Ça sent bon. Aller oh, Monkey. C'est très bon. Donc, tu l'as dit avec la tour du Sud-Ouest. <rire> oh, le manque Hervé. Hervé, le management passionnément. Alors, cette phrase te résume. Pourquoi Le management passionnément, parce que j'en ai fait pendant euh, 32 ans. Et comme je le dis dans ma conférence, j'ai adoré ça. Voilà, comment donner du sens aux équipes, euh, mettre des gens très différents ensemble et les faire réussir ensemble. Je trouve ça, il euh, n'y a rien de plus beau. Un peu comme dans une équipe de sport. Je trouve que manager, euh, si tu n'es pas passionné, Surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc en fait, le management, c'est une discipline très noble, mais qu'il faut faire de manière passionnée. J'aime beaucoup ta réponse. Alors, la sauce euh, C'est la plus faible, oui. Donc je suis très inquiet. <rire> ah oui, déjà ah, je, je, Franchement, je, je, suis, je suis très très inquiet. Bon, alors on attend. ton alors. tour, Michel. Ah, ah oui. Ah, oui. <rire> Allez, Allez merci, je te laisse. Ça suis vraiment à Larissa, en fait. Donc Larissa, c'est le plus faible de la bande. Je dirais Tabasco. Ah oh, Tu vois, je, je, un, un hommage à la première, je vais boire un petit... <rire> tu vois oh. Ça ressemble à du Tabasco. <rire> c'est bizarre, tu parles des filles, tu parles bizarrement. On n'est qu'à la première. Ouais, Alors Michel, oui. jurif, pourquoi dit-on de là. toi, comme a dit Hervé tout à l'heure, que tu es monsieur optimiste J'ai pas compris la question. <rire> pourquoi dit-on de toi que tu es monsieur optimiste C'est peut-être la dernière fois qu'on dira. <rire> eh bien parce que euh, je suis quelqu'un qui, ben depuis tout petit, depuis l'école primaire, je suis toujours le gars qui trouve des solutions, je suis toujours le gars qui, outre même optimiste, c'est le gars qui trouve toujours le, une raison pour aller de l'avant, une raison pour se lancer, une raison pour motiver. Euh, quand ça ne marche pas, j'adore qu'on me dise, euh, d'ailleurs on me disait, quand j'étais salarié, on me dit, eh ben, Michel, quand il y a un truc impossible, mmh. c'est chez lui qu'il faut aller. Mmh. D'ailleurs, le bureau des impossibilités, c'est chez Michel, et j'adorais ça. J'adorerais qu'on dise ça. Donc j'ai toujours aimé aller chercher les possibles là où les gens s'arrêteraient. Oui. Euh, moi, je continue. Voilà. C'est pas la même couleur. Euh, moi, je devrais pas avoir la même couleur non plus. Oh, vache. Te... Et donc là, on est sur Dieu. 2300 Scoville. Donc trois fois plus que l'autre. C'est à moi de commencer où ça Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Cette question est pour vous deux. Ah, pour vous deux, donc je mange aussi mm -hmm. Non, tu peux, oui, si vous voulez. Oui. Mm. Mais bon ça. Angry. On mm. ne s'est pas trompé dans les parce que ça va du coup, elle est bonne. Et là, ça va arriver. Ah, peut-être. <rire> Alors, mm. qu'est-ce qui vous insupporte le plus de ce que vous voyez sur le net, dans les entreprises concernant votre, votre expertise. Ces commentaires de gens qui disent que c'était mieux avant, pour moi ça, ça tue l'optimisme. C'était mieux avant, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, le monde a toujours changé. Euh, voilà, euh, euh, c'était plus facile avant, non c'était pas plus facile avant, je trouve qu'on vit dans un monde qui est encore plus facile qu'avant. Je pense qu'on a, on a tout pour réussir, c'est plus facile d'entreprendre aujourd'hui qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il 40 ans, je commence à déjà bégayer avec euh, la deuxième. Hein. C'est plus facile de voyager, c'est plus... Euh, voilà Aujourd'hui, je pense même qu'avec euh, le Covid qu'on a eu derrière nous, on a découvert qu'on avait des familles, et euh, d'intégrer la famille plus dans la vie professionnelle, parce que avant c'était vie privée, vie pro, on mélange pas les deux. Je trouve qu'aujourd'hui, je pense que les quatre sont rebattues. Euh, voilà, je ne supporte pas tous ces, ces anciennes pensées que c'est plus dur, c'était mieux avant, c'était... Puis on y croit, on y croit, donc on va y arriver, ça suffit pas. C'est toutes ces images un peu, euh, un peu surfaites de l'optimisme parce qu'on ne comprend pas l'optimisme. D'ailleurs, sur LinkedIn, j'anime quasiment tous les jours une petite rubrique que j'appelle euh, Les limites de l'optimisme B.A. Donc je me bats oui, pour, pour qu'on comprenne ce qu'est réellement l'optimisme parce qu'un optimiste a le droit de râler, a le droit de se fâcher. Euh, voilà. Moi je me mets souvent en colère aussi, je n'aime pas perdre. Mais, euh, trois jours après, euh, ça va mieux et je m'en lance. Et là j'arrête parce que ça vole. <rire> Et toi, Hervé Alors, moi, ce qui m'insupporte euh, dans, le, dans le monde du management et chez les managers aujourd'hui, mais je crois que ça m'a toujours euh, agacé, c'est qu'un manager, il est là pour, euh, bah, je, tu le sais bien, je le dis à ma conférence, c'est l'image du sablier, il est là pour euh, encaisser l'ambition de l'entreprise, mais également toutes les problématiques, les crises, etc. Et il est là pour, pour distiller de la motivation euh, aux équipes. Voilà. Donc, moi, ce qui m'agace, c'est le manager qui prend euh, l'ambition et qui la jette sur les collaborateurs. Voilà. Le manager... Si c'est bien fait, il est là pour encaisser une grosse partie, prendre sur lui et motiver les collaborateurs au quotidien parce qu'en fait, les gens travaillent souvent pour leur n plus 1. +1. Voilà, ils se lèvent le matin pour leur plus 1, 1. Évidemment, il y a l'écution de l'entreprise, mais c'est quand même le manager. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de managers se plaindre de leur manager, qui se plaignent de leur manager. Donc, Il y a bien un moment où quelqu'un doit prendre la responsabilité de tout ça. Je me permets de réagir, parce ce que ce n'est pas compliqué justement des managers Tu dis mon manager doit encaisser. C'est l'une des raisons pour lesquelles les managers sont en bout de souffle aujourd'hui. Donc encaisser jusqu'où Comment tu l'expliques ça aussi Il ben, y a un moment où euh, tu, tu dois encaisser euh, pour partie. Et ensuite, si les choses sont infaisables ou si tu as des choses nouvelles à proposer, il faut que tu le fasses. Mais pour proposer des choses à toi N 1, à toi N 2, il faut d'abord être crédible sur tes fondamentaux. Et aujourd'hui, moi, les gens que je vois, qui critiquent, ne sont pas solides sur leurs fondamentaux. Quand les clients ne sont pas satisfaits, tu peux te plaindre de plein de choses. Mais les fondamentaux, c'est, tu le sais bien, tu, tu sais ce que j'en pense, des clients satisfaits, des collaborateurs engagés. L'engagement des collaborateurs, Franchement, c'est le N1 qui doit leur donner. Le client est au centre du management Le client et les collaborateurs. Résolument. J'adore. J'ai essayé de me mettre sur les doigts parce que. Mais t'en euh, pas dans les yeux. C'est dangereux. Attention, ça coule, c'est comme une ketchup. Oh là là là là. Oh, petit joueur. Non, non, mais. Non, petit joueur. Euh... T'as remarqué, que ça coule dessous à chaque fois. Hein. <rire> <rire> mais, mais non, pas sur les doigts je viens de te le dire Ben bah oui ben bah, écoute euh, <rire> j'ai voulu faire propre tu du coup, coup <rire> non, mais non <rire> Oh là là Et bah, On va commencer par toi Qui c'est qui commence Alors Michel Michel Alors je oui. prends en même temps que toi. Oui, ok, très bien. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner dans votre expertise Ah pas de bon cette sauce cest de dire que le meilleur est encore à venir. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, beaucoup trop de gens s'attachent ça, ça à euh, ce qui a été, ce qui fut, euh, c'était mieux avant. Et euh, j'entends beaucoup de, de résistance face à ce qui peut y avoir demain. Euh, ben demain sera meilleur. On, on a peur de, des nouvelles technologies, on a peur de l'intelligence artificielle. En, en fait, on a toujours peur de ce qui est nouveau. Et après, on se rend compte que c'est bien. Et j'en de dire, si on arrêtait un petit peu de, de se flageller et de se dire que le meilleur est à venir. Et que ce n'est pas forcément le plus intelligent ni le plus fort qui va gagner, mais celui qui sera capable de s'adapter. Mmh. Et je trouve qu'on vit dans, dans, dans un mmh. monde où on a du mal à s'adapter. Alors, il y a aussi un, une question neurologique, ou cérébrale plutôt, plutôt cérébrale que neurologique, c'est que le, le cerveau, ben, il n'aime pas le changement. Mmh. Et donc, on va se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas y aller. Sauf qu'avec ou sans toi, le monde change. Donc, tant qu'à faire, amuse-toi, éclate-toi et contribue au changement. Mmh. Tu as vu qu'elle arrive, la société ça va, ouais, ça va je, je la gère bien. Alors, pour répondre à, à la même chose, euh, pour moi, je pense que euh, dans chaque crise, il y a l'occasion. Alors, je ne parle pas d'opportunité parce que des fois, ça fait un, un peu trop, euh, c'est un peu trop bateau de dire ça. Mais en tout cas, c'est l'occasion de se réinventer. Voilà, on, ouais. peut, on, est, on, on est face à un mur, ouais. bah, soit tu continues à taper dedans, soit tu fais le tour. Mais en tout cas, c'est l'occasion, euh, c'est l'opportunité de se réinventer et de penser différemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le deuxième conseil, c'est écouter les gens qui ont euh, une intelligence pratico-pratique. Au bout d'un moment, ça veut dire quoi, ça bah, tu donnes un, un, un outil ou une situation à, à quelqu'un de très technique. Et, et là où toi, à 10, dans une salle de réunion, tu vas euh, réfléchir pendant deux heures, deux jours, faire des groupes de projets, mais il y a une personne qui est devant euh, la problématique, devant un client et qui a la réponse. Mmh. Donc, allez chercher les réponses où elles se trouvent. Ne réinventez pas des choses de manière intellectuelle et faites confiance aux gens et leur intelligence pratico-pratique. Voilà, On a besoin de tout le monde, mais euh, il faut au moins aller les chercher. Ouais. Pff, là, elle vient. <rire> tu vois, arrive à, en deuxième effet. Elle arrive euh, en, en troisième. <rire> 22 500. Ah tu, tu, tu nous fais un truc de... Bon bah écoute... C'est une bonne voiture de 0 à 100 en 3 secondes en fait. Ok, c'est ça. Voilà, il est important de garder son optimisme. Ah, attends, il y, y a un bouchon de... Il faut peut-être la secouer Je euh... qu'à mon avis, ça va se secouer. Je suis pas, bien, pas sûr. <rire> il a secoué. C'est elle qui va voilà, nous secouer. Bon. Voilà, voilà c'est bon. Là, ça va le faire. J'ai un qui coule déjà. Oh, mais t'es un peu Non mais, oh, mais, là, là, joueur, non, mais ne, ne, ne jette pas... Euh, ne vide pas le pot toi. Tu que ça arrive euh, soit tout de suite. Soit... C'est vrai. La première, euh, elle était très violente. Je, je comprends pas. Je... Mais peut-être parce qu'on euh, n'était pas prêt, pas habitué, on ne sait je rien. Mais euh, allez. Vous avez chacun écrit un livre. Il y a une chose. Quelle est la chose que l'on devrait retenir de votre ouvrage La plus importante pour vous et la plus impactante. Ou mmh. <rire> oh, termine. Fais ce que tu veux. Oh. Oh. Euh, pour moi, ce qui est le plus important, c'est... Ça ne sert à rien d'essayer de ne pas échouer dans la vie. Il euh, y a des gens qui se lancent qui n'ont pas échoué, il y a des gens qui ont peur de l'échec. Euh, français, c'est culturellement franco-français. Euh, si on se lance, c'est pour réussir. On est dans la culture de la gang. Sauf que ça a pour effet pervers que les gens ne se lancent pas parce qu'ils ont peur d'être ridicule, d'avoir perdu. contrairement, en fait, c'est en voyageant. En voyageant, en voyageant, je me suis rendu compte que la notion d'échec était culturelle. J'écoute tout ce que tu dis, est ce que tu as plus l'air du tout d'être là. Donc, mais moi, je dois réfléchir à mes mots parce que là, ça brûle. Et donc, je me suis dit, si c'est culturel, c'est qu'on peut y travailler. Et ça, c'est le propre de l'optimiste. C'est que l'optimiste, quand il se trompe, quand il se plante, euh, quand, euh, ben, quand il vit parfois des situations qu'il n'a pas choisi. Il se dit ça Ah non Mais euh, là, par exemple, ça brûle. Mais je l'ai choisi. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est euh, arrête de, de, de vouloir tout faire pour ne pas échouer. Arrête de, de vouloir tout faire pour n'être qu'heureux. Parce que le bonheur est fait aussi dans cet équilibre. Euh, de, le soleil, on, on l'apprécie parce qu'on connaît la nuit. Le feu d'artifice, il est beau parce que c'est la nuit, et si tu fais ça le jour, c'est moins joli. Euh, donc, c'est un équilibre. Euh, N'aie pas peur d'échouer. D'accord. <rire> bah, écoute, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de mon livre, d'une manière euh, technique sur euh, la méthode, puisque ce livre explique une méthode de management que j'ai déposée qui s'appelle Manager PH, la performance dans l'harmonie. Euh, j'aimerais qu'on retienne que la combinaison d'un beau manager, c'est à la fois un savoir-faire et à la fois un savoir-être. Ça veut dire que ben, si tu as un très bon savoir-faire, tant mieux pour toi, mais tu dois travailler sur ton savoir-être. Et réciproquement, si tu as un bon savoir-être et que tu délaisses un petit peu ton savoir-faire, donc recherchez l'équilibre parfait entre votre savoir-faire et votre savoir-être. Et je remplace aussi le savoir-faire par impacter. Ne faites pas des choses qui ne servent à rien. Et, et dans certains grands groupes, on fait beaucoup de choses qui ne servent à rien. Et on trouve ça normal. C'est quoi par exemple Quelque chose qui ne sert à rien ben, faire, faire, Je, je l'évoquais tout à l'heure, faire euh, cinq réunions sur un sujet qui se traite de manière très simple, là, on touche euh, véritablement à l'intellectualisation du management. Surtout qu'aujourd'hui, on peut le faire par Zoom, sans déplacer tout le monde. Non donc. mais déjà, et puis il se trouve que ce qui sort de ces cinq réunions est parfois moins bon que ce qui peut ressortir de quelqu'un de pratico-pratique. Et ensuite, donc, euh, donc ça c'est sur la profondeur de ma méthode que je dépose, que j'explique dans, dans, dans mon livre. Euh, bien évidemment, c'est un énorme respect pour ce métier de manager. Tout le monde le sait, je l'ai fait pendant 30 ans. Et ensuite, ce que j'aimerais qu'on retienne, même si peu de gens le savent, c'est que sur la fin de mon livre, tu l'as lu, je fais un hommage à mes parents, mais sur la couverture de mon livre, il y a un graphisme avec deux triangles vers le haut et un triangle vers le bas, un marron, un vert et un bleu. Donc les deux triangles vers le haut, ce sont mes deux grands garçons, Tristan qui a les yeux marrons, Victor qui a les yeux verts et ma fille qui a les yeux bleus. Moi je vous propose de poser chacun une question à l'un et l'autre. Donc Michel, tu vas commencer et poser la question que tu as envie de poser Ça arriver. va tomber d'un coup. Ça va tomber d'un coup. Ah non, mais elle n'est pas liquide celle-là. Il y, y a des légumes dedans. <rire> voilà, c'est tombé d'un coup. Non, mais là, c'est okay. plus bouillant que l'enfer. Hein. Est... Attends, attends, je vais On va mettre autant que toi quand même pour jouer le jeu. Voilà, j'en ai autant que toi, moi à égalité. <rire> si je fais une énorme bêtise, ah bien, bien. je la fais aussi. Bah, pas il pas faut, faut être à égalité. Euh, une question que j'aimerais te poser. Euh, avant, euh, on va manger le. Ah oui, il faut le manger. Ah oui, oui, ouais, On va essayer, oui. essayer, ah, bah, ouais, essayer d'esquiver quand même. Ah. C'est ça, j'ai essayé. Profitez. Ah. Vous êtes juste à la moitié. C'est bon Elle est bonne. Hum. <rire> Elle attaque. C'est bon, les oignons. Alors, Michel, tu avais donc une question Oui, oui, enfin je, je, je l'avais, mais euh, j'essaie de la récupérer. Allez, vas-y. Je suis sûre que ton optimisme va y arriver. Est-ce que... Euh, un manager aujourd'hui, c'est a encore du sens. Parce qu'avec euh, tout ce qu'on découvre, toutes les nouvelles découvertes, et je ne parlerai pas de tendance, je, parlerai, je parle vraiment de, de vraies découvertes sur le comportement humain. Euh, on sort, euh, sort euh, d'un management euh, terroriste, euh, le, le manager terroriste, je dirais même parfois. Mmh, mmh, J'ai ouais, ouais, fait une rime sans faire exprès. Mmh. Tu vois, le piment, ça m'inspire. Est-ce euh, que le manager aujourd'hui est encore indispensable euh, dans une période où on a l'impression que les gens devraient être capables de s'auto-diriger soi-même. Alors, euh, s'auto-diriger soi-même. Euh, moi, moi, je croise des gens ouais. qui ont besoin euh, d'un phare. Ok. Ok. Ils savent conduire les bateaux, etc. Mais ils ont besoin d'avoir mm -hmm. quelqu'un qui pointe un endroit pour pas commettre d'erreur. Donc, je pense que effectivement, tu as raison je suis pour partie. C'est-à-dire que les gens sont. Et puis, tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'autonomie des gens. Il y a des gens qui sont parfaitement autonomes. Euh, D'ailleurs, je ne conseille pas de trop être directif avec des gens autonomes, parce que ça ne sert à rien. Cette fameuse échelle de dureté dont Exactement. tu Exactement, ce pas l'échelle de Scoville, mais c'est l'échelle ah, de dureté. J'adore, j'adore, mais ben là, on est, on est mal. Hein. Mais <rire> si, si, si tu es directif avec quelqu'un d'autonome, c'est contre-productif. Par contre, je croise aussi beaucoup de gens qui attendent régulièrement, et ce n'est pas péjoratif, que leur 1 plus 1 leur donne ce qu'ils ont à faire. Ça. Et ça. Ils sont dans l'attentisme. Et, si, et si tu ne dis pas ce qu'ils ont à faire alors qu'ils te demandent, à ce moment-là, ils sont frustrés et perdus. Donc pour moi, il y a une réponse qui est beaucoup plus complexe. les situations, bah, tu connais ma réponse absolue pour les managers, bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont autonomes, laissons-les faire, donne-leur des initiatives, et il y a beaucoup de gens qui progressent d'ailleurs à des postes de, de manager. Puis ceux qui ne sont pas autonomes, et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif à ne pas être autonome. Un sportif de haut niveau qui arrive dans, dans un très grand club, ben, il a besoin qu'on lui explique mmh. les codes, même si c'est un très bon joueur. Donc en fait, le niveau d'autonomie doit régler le problème de manager. Mais on aura toujours besoin de manager parce que, je te le disais tout à l'heure, les gens se lèvent le matin, pas forcément par euh, la taille de l'entreprise, mais ils se lèvent par rapport au manager qui donne du sens tous les matins à leur venir l'entreprise. Est-ce que tout le monde peut devenir manager Alors, je pense que des gens ont des prédispositions. Les gens autonomes sont prédisposés à savoir ce qu'il faut faire. Par contre, ben, c'est un peu l'objet de ma méthode dans mon bouquin. Je pense que si on explique aux gens qu'il faut un savoir-faire et un savoir-être et qu'on les accompagne, parce que je pense qu'il faut véritablement les accompagner, à ce moment-là, on peut progresser. Mais je vois aussi des gens qui euh, ne veulent plus être manager. Voilà, donc euh, ça dépend. Alors, la, la question qui me brûle les lèvres au sens propre on s'est figuré, c'est... Je pense que c'est un ADN, euh, c'est ton ADN d'être optimiste, etc. Mais c'est quelque chose que tu communiques. Moi, ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît. Tu transmets systématiquement du positif. On va appeler ça l'optimisme, mais du positif. Chaque fois que je viens te voir, je sais que je vais te croiser, je sais que quel que soit le contenu sur lequel on va travailler, je vais passer un bon moment. Voilà. Comment tu cultives ça Que forcément, oui. les, les crises, tu n'as les... pas moins de problèmes que les autres. Oui, j'en voilà. ai autant que les autres et j'irai peut-être même plus loin. Ouais. Je pense que les optimistes ont plus de problèmes que les autres euh, parce qu'ils euh, sont plus en action que les autres, euh, ils vont euh, plus vers les autres et donc forcément, par, euh, ben par logique mathématique, plus tu rencontres de gens, plus tu essayes des choses, plus tu trompes, plus tu as d'échecs, oui. donc euh, plus tu as de merde en oui. proportion. Oui. Mais justement, comme l'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire à se dire que ben, ça fait partie du lot, mais que derrière l'emmerde, tu as un superbe cadeau qui t'attend. Et je pense que c'est ça, euh, c'est l'idée de, de se faire un cadeau. Ouais, comme euh, euh... comme euh, dans ta conférence, quand tu, physiquement tu montres le cadeau. Euh... Oui, la vie est un cadeau, mais pour autant tu as bien envie de déballer euh, le, le cadeau que, que la vie te fait. Mm -hmm. euh, et comment je fais pour l'entretenir Parce que ça aussi, ça peut être inné dans l'ADN, mais tu peux le perdre. Ouais, tu peux aussi même... avoir, vivre des, des, des situations de vie épouvantables ouais, qui, lâcher, en fait. qui font que ben, tu lâches, ouais. tu déprimes. Il ouais. euh, y a des optimistes qui dépriment aussi, y a des optimistes oui. qui font des burn-out, j'en ai ouais. fait moi aussi. Mm -hmm. Donc l'optimisme n'est pas une, une incantation magique qui te met à l'abri de tout ça. Mm -hmm. Euh, mais c'est juste l'image, l'idée, la représentation, le filtre que tu mets entre toi et la vie qui te dit « Attends, il y a quelque chose de meilleur derrière, il y a quelque chose de plus beau derrière. Euh, »« euh, Et bon, moi je suis quelqu'un de joueur, donc si, si je bosse, il faut que je m'amuse. » Là, si on fait ça, c'est parce que je suis joueur. Je veux dire, si j'étais si pas joueur, on n'en serait pas là maintenant. J'en je, je, souffre <rire> maintenant j'ai un peu peur parce qu'on n'a arrivé qu'à la moitié. C'est la bouche en feu. sûr. Oui. Ça coule. C'est trop liquide. C'est très... beaucoup trop liquide. C'est très liquide. Alors, avant de mordre dedans, je vais vous demander de soulever votre planche et de prendre la première enveloppe. Avant, avant de manger Avant de manger. Ah, dis donc, il y a des surprises. La, la première au-dessus. Okay. Ah, parce qu'il y a plusieurs enveloppes Oui, il y en a ah, des oui. okay. La première au-dessus. Il y a dessous Ça, c'est l'optimiste qui... <rire> Mais pourquoi Ce Mais... sont des virlangues. Vous êtes donc conférencier et vous devez absolument, évidemment, une articulation impeccable. <rire> <Tiens>. <rire> donc j'y vais. Ah, non, faut... d'abord on va ah, d'abord gentiment mordre. Alors Michel, tu as des virlangues en néerlandais hmm. C'est pas gentil, hein. Et je te propose donc de me faire ces virelangues en néerlandais. Oh, je vais faire. Oh, faire... oh. J'ai compris. Ah oh. oh. <rires> oh. oh. oh. Exprême karma. Ok. Donc, il faut dans cinq voix. Minimum. Au oh, commande. C'est parti le plus vite possible. As de kakarlak in de kattenbakbak, oh. zit de kattenbak vom me zak. C'est vraiment. C'est En plus j'ai tout compris en fait. En fait, s'il y a le cafard oh. dans, le, dans, le, dans, le, dans la litière... Euh, non, si le cafard chie dans la litière du chat. Mais enfin bref... Oh, voilà j'ai dit. Non, 5 fois. 5 oh. ah. fois. 5 <rire> fois. 5 ah. fois. Mmh. Mais bon, tu peux y aller si tu veux en attendant que Michel revienne. Ah. Hervé. Ah. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Ah, on continue. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. 16 16 sachets secs. Je ne te dis pas merci, Anne. C'est avec plaisir. Oh, Par contre, tu n'as pas relevé le défi, Michel. C'était 5 fois d'affilée. Ouais, je, je, je, je, je, je oui, vais. oui, j'y retourne. Allez, on y retourne. Ah c'est pire. Ah, c'est pire avec le ah. Combien elle fait Je ah. m'en ah. fous. Non. Ah, c'est de caca. C'est laquelle Pardon. C'est celle-là Ah ouais. Elle fait que 56 000. Ouais. Ah. Oh. Ça, mmh. ça rentre. Mmh. C'est un double effet. Mmh. Allez, on relève le défi. Mmh. Non, non, maintenant. Mmh. Comme Hervé, tu dois faire comme ton collègue. Mais... 56 000 et il y a des trucs à, à, à 100 000 derrière. Attends. On y va. As de cacre-laque, in de 4 bacs-caques. Z de 4 bacs-vaux, mais 4 Alors, as de cacre-laque, in de 4 bacs-caques. Z de mais 4 bacs là C'est ridicule. Ouais. Complètement. Ah, je sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cet écart entre les deux là 74 000. Le mien, c'est taille ça. C'est bien le mien Mmh. Ah, par contre, il faut le lait, ça marche, il ouais. <coughs> faut pas tousser. faut pas tousser parce que ça revient dans l'autre sens. Nous allons commencer par une première question pour toi, Hervé. Donc, c'est Hervé qui va commencer ah, vais... à manger. Michel, tu mangeras après. Ah ouais. C'est un peu comme Coupe du Monde. Tu sais, il y a des gens qui ont à la demi-finale le mardi qui ont un jour de repos de plus. Ouais. C'est un, un peu ça, quand même. Ça. Mmh. pas l'odeur pas l'odeur mmh. Hervé, tu as vécu un drame à 12 ans. Ce drame est lié à ton grand-père. Peux-tu nous raconter cette histoire et nous partager ce qui a changé en toi et comment tu es arrivé à ce que ce souvenir devienne une force attendez pas à celle -là. Euh, Je pas celle-là. Je ne peux, peux, peux pas rentrer dans, dans le détail, mais quand on... Euh... Comme ça, arrive, comme ça arrive à énormément de gens, perdre un être cher, c'est euh, extrêmement douloureux. Euh, je ne suis pas certain qu'on euh, qu ait besoin de se remettre ou qu'on fasse on-off par rapport à ce genre de situation. Je pense que c'est juste apprendre à vivre avec des, avec, euh, des histoires et, et au fil du temps, ça devient presque des légendes. en fait. Donc, euh, Mon grand-père aujourd'hui, ça fait partie des, des guides un peu spirituels. Euh, c'est vers ces personnes disparues qu'on s'en remet parfois quand euh, on se sent particulièrement seul. Mais ça reste, euh, voilà, ça reste, euh, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le dernier malheureusement, mais je pense que des gens importants, euh, ils disparaissent jamais vraiment, ils sont tout le temps présents, euh, et, et là je pense que par exemple, ils me soutiennent fortement, <rire> parce que c'est physiquement douloureux, mais c'est le mental qui, euh, qui fait tenir, même s'il si, euh, fait très très chaud par contre. Voilà, donc euh, je ne pense pas qu'on se remette véritablement, je ne pense pas qu'on puisse, euh, encore une fois, éteindre euh, quelque chose. Faut, faut, euh, alors c'est presque un optimiste qui parle, mais euh, voilà, pour moi euh, l'esprit reste euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis cette date-là. Merci Michel. Vas-y. Mort sur ton bon petit morceau de poulet. Ah oui. Pimenté. C'est très différent. On vient du curry. J'aime pas du tout le goût. Michel, Michel, tu as vécu un drame émotionnel qui t'a fait perdre l'ouïe de l'oreille gauche et qui t'a fait contracter la maladie de Ménière. Peux-tu nous raconter cette histoire et nous partager ce qui a changé en toi et comment tu es arrivé à ce que ce souvenir devienne une force hmm. Mais toi, moi non plus, je ne m'y attendais pas, Seigneur. Mais toi, la sauce, là, pour moi, ça va. Elle va bien. Elle se cumule trop vite sur l'autre. Non, ça va. Elle est trop différente. Mais euh, elle est plus mauvaise que piquante. Euh, oui, un choc émotionnel, je ne m'attendais pas à ça. C'est euh, Je me trouve dans un environnement où j'ai personnes, une douzaine de personnes devant moi. Et douze personnes qui te disent que tu fais de la merde. Un truc qui ne m'est jamais arrivé. Un truc qui ne m'est jamais arrivé, c'est un, un truc qui fait partie de, de mon mode de fonctionnement, de mon, presque un code d'honneur. Pour moi, un client doit être satisfait, mmh. quoi qu'il arrive, mmh. quitte, à, quitte à me tordre un bras ou me couper un bras. Et euh, une promesse, c'est une promesse. Donc euh, c'est lié aussi à des valeurs. Euh, à euh, un choc émotionnel qui est lié aussi à un étonnement, c'est-à-dire que tu as 12 personnes devant toi qui.. Euh, euh, qui te disais que tout allait bien, que c'était extraordinaire, que tout va bien, que Mais qu switch, et qui, du jour au lendemain, sans que tu ne, te, que tu ne te, que tu soupçonnes quoi que ce soit, te disent que ben, tu fais de la merde, tu es une merde, tu, voilà, tu, tu vas nous rembourser, tu vas payer, on va te mettre au tribunal. Euh, et je vais passer tous les détails comme pour toi, hein, parce que l'histoire pourrait durer plus longtemps. Ça s'est passé en 11 septembre, ça a été mon 11 septembre émotionnel à moi. Et euh, ça a été... Euh, Quelque chose que je n'ai jamais vécu de ma vie. Mmh. Dans la détrahison, j'en ai vécu dans ma vie. Mmh. Mais en général, c'est une ou deux personnes. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, mais quand tu as ouais. un, un collectif ouais. qui, euh, qui semble euh, s'être mutiné, mmh. parce que c'est vraiment le mot que j'utilise avec le recul aujourd'hui, contre toi, euh, c'est très très violent. Et euh, deux jours plus tard, j'avais une crise où euh, j'ai fait un malaise vagal. Euh, ambulance, euh, médecin. Euh, et je perds, vraiment de façon systématique, non, de façon instantanée, je perds l'usage de mon oreille gauche. Mmh, mmh. Du jour au lendemain, et depuis je ne l'ai jamais retrouvé. Et euh, j'en parle à des spécialistes, et euh, effectivement j'ai fait un IRM, un euh, scanner, mmh. on a tout regardé, mmh. tout mmh. fonctionne. Euh, physiquement, mécaniquement, que, mécaniquement ouais. tout doit fonctionner. Et donc effectivement, la, la piste de, du choc émotionnel qui te fait perdre l'usage de l'oreille et qui en même temps te donne des vertiges, mmh. c'est la maladie de manière et c'est survenu depuis ce choc traumatique. Comment le transformer ne... Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que je l'ai transformé. Ouais. Euh, c'est peut-être encore un peu vivace parce que ça s'est arrivé quoi, il, y a, il y a trois ans, juste avant le, le Covid. COVID. Euh, ça a été très douloureux et euh, je pense que je ne m'en suis pas encore tout à fait remis, mmh. émotionnellement. Euh, euh, la question est difficile parce que j'aime bien, bien dire que... J'ai pu surmonter, j'ai pu transformer. Alors, oui, aujourd'hui, je prends plus du recul mmh. qui me permet de. Ouais, euh, ouais. Voilà. Je pense que ça aussi, c'est une vision optimiste. c'est Si tu ne peux rien faire, si ouais, tu n'arrives si pas à donner du sens à pas ce pas qui arrive, c'est prendre du recul et mmh. te dire Ok, voilà, c'est ouais, une à côté. Je, voilà, et aujourd'hui, j'ai heureusement vécu d'autres expériences extrêmement positives, de clients mmh. extrêmement satisfaits euh, qui me disent qu'ils sont extrêmement contents de mon travail. Mmh. Et mmh. ça. Ça, ça a toute son importance. Bah c est, c est... Euh, le fait de recevoir euh, ces, ces témoignages de, de gratitude, de, de, de félicitations, tu dis bon, ok, je ne suis pas fou quand même. Et donc, aujourd'hui, je le mets plutôt dans une case d'incident, un incident mmh. de vie mmh. que je n'ai pas euh, pu euh, interpréter ou euh, expliquer du pourquoi du pourquoi. C'est irrationnel c'est des enjeux qui sont euh, humainement. Euh au-delà de ta prestation, de ce que tu es capable de Absolument. faire. Absolument. Et voilà, quand c'est international, euh, ouais. eh l'esprit a besoin de donner du sens. Parce que quand tu as un statut de CSP comme, comme tu l'as obtenu, ça, c'est complètement factuel, à l'américaine. Ah, enfin, ah. Là, pour le coup, quand on, quand on, on, on obtient ce statut-là... Euh, bah, tu ne peux pas tricher. On est, on est, on est quand même très, vous êtes très peu en France à avoir ce statut-là. Ouais donc on ne peut pas tricher c'est le reste et tu peux pas tricher quand tu l'as eu c'est parce que tu es un super acteur voilà donc oui effectivement tu peux pas tricher mais à nouveau quand tu n'arrives pas à comprendre c'est oser lâcher prise donner du sens c'est ce qui est arrivé et surtout continuer de te dire bon au fond c'était un incident si jamais deux fois sur l'autre non, non, mais... C'était vraiment une mauviette. Oui, oui, oui. Bon, alors, t'as me convient que j'en mette un peu près qui veut, qui veut aller loin ménage ses sauces, hein C'est ça. <rire> allez-y. On y va. Ensemble Allez, allez-y ensemble. Et hey, tu Quel est votre plus beau souvenir, hormis la naissance de vos enfants, qui a marqué votre chemin de vie <rire> oh Alors, je, je, je réponds. Oui, s'il te plaît. Euh, donc, là, un événement de vie qui a marqué le chemin. Faut oh, 3, je... un... Elle oh. Oh. Oh. Oh. oh les neurones, les neurones se perdent. La sauce. Je ne cède pas des oreilles. <rire> ce merveilleux élan continue à communiquer mais en nous partageant votre plus Respe... beau souvenir souffle, souffle là, là la vastoblée parce envie. que tu me <rire> tu me crames la figure un souffle là j'ai plus envie de rester digne ah. ah. allez Michel je te sens prêt à partager ah, je vais, je vais euh... ah je vais y aller. Allez. Les plus beaux souvenirs. Euh, c'est pas la voix que j'avais avant. Alors, déjà c'est pas celui-là. Mais euh, oh. les, alors moi j'ai des souvenirs. Euh, oh. y a, y a, y a, je sais pas je vais pas faire de catégorie comme oh. ça mais. Euh, les enfants évidemment, euh, d'abord les enfants c'est pas un souvenir puisque c'est euh, quelque chose qui est voilà, avant, pendant, après. Moi j'ai de très très très beaux souvenirs de sport. Euh, de sport, euh, c'est pour moi des victoires en équipe. Voilà. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, je fais maintenant du golf, même si les deux derniers sont des sports individuels. J'ai toujours joué en équipe dans ces sports-là et pour moi j'ai des souvenirs de victoires euh, acquises dans la douleur, dans l'adversité. Ça, pour moi, ça fait partie d'excellents souvenirs voilà, qui valorisent pas simplement ta performance, mais la performance d'un groupe. Que j'ai retrouvé d'ailleurs dans toute ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai animé des comités de direction avec des gens très différents. Et quand tu arrives à gagner à, à plusieurs et surtout à faire jouer des gens si différents ensemble et à les faire gagner ensemble, moi je trouve ça exceptionnel. Et puis après, euh, euh, après c'est des rencontres. Voilà. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui, euh, qui m'ont permis bah, euh, d'avancer euh, dans la vie et, et de traverser des étapes euh, parfois négatives et parfois, parfois positives. Donc pour moi c'est des victoires en équipe qui sont des excellents souvenirs et euh, des rencontres voilà, de personnes qui ont compté et qui comptent encore aujourd'hui, pro proches de, de mes enfants d'ailleurs. <rire> Souffle à côté parce que tu me brûles quand tu souffles comme ça. <rire> c'est l'enfer, faire celle-là. <rire> tu te ah, rappelles la question. Le plus beau ouais. souvenir. Le truc, c'est que c'est dur. <rire> non, non, mais le plus beau souvenir. J'en ai plein. J'en sais rien, moi. C'est juste que je souffre. Non, c'est pas celle-là encore. Ah, mais je, je vérifie. Euh... Je sais pas, c'est tout, toute victoire, c'est des beaux souvenirs, des victoires de, de moments où on t'a dit que c'était pas possible, ça peut être cliché, on en lit beaucoup euh, d'histoires là-dessus, euh, c'était impossible, ils l'ont fait, mais je, je l'ai vécu moi-même. On m'a tellement souvent dit dans ma vie que plein de choses que je voulais faire, que je voulais entreprendre, c'était pas possible. Et moi, mon kiff, c'était de le faire pour prouver que c'est possible. Moi, je souffre, ma <rire> Et donc, euh, je pense que ça a été un driver pour moi aussi. Mmh. C'est euh, Dis-moi que c'est impossible, punaise, je vais te montrer euh, et en plus, quand j'étais jeune, 20, 30 ans, je mets 40 ans, j'étais très très joueur, il fallait surtout pas me dire que j'osais pas ce que j'allais faire. Mm. Mais alors tu pouvais me dire le, le truc le plus débile qui soit, j'allais le faire. Et ça m'a amené à faire des trucs débiles. Mm. Mais euh, non, c'est la satisfaction de faire un truc mm. qui, au regard des autres, est impossible. Et qui a mérité, quand je disais, cette, cette fameuse réputation de bureau des impossibilités. Mmh, mmh, mmh. J'ai l'œil qui cligne spontanément. J'ai un œil qui cligne spontanément. J'ai peur de me frotter. Il ne faut les pas frotter, ouais, oui. Ouais, ouais, et, euh, et voilà, donc c'était ce regard que les autres pouvaient porter sur moi d'avoir fait un truc de dingue. Moi, ça m'a motivé. Ça me motive toujours aujourd'hui, mais je prends plus de recul. Je fais moins de conneries aujourd'hui. Là, je viens d'en faire une <rire> encore. Elle n'est pas finie. Moi, on... la vraie connerie, c'est les deux prochains. Là, tu les sens, tu les sens où ah non, mais, bah... Dans les dents. Ben bah, oui. Ouais. <rire> <rire> Le prochain, ça va monter. Est-ce que vous sentez prêt euh... d'attaquer la neuvième Ou est-ce que vous abandonnez ah, Moi, je continue. <rire> non, <mais t> <rire> tu les as vu, les deux, là <rire> Tu as dit quoi Ah bah quoi <rire> J'en ai rien dit du tout. Ah ouais, ok. J'ai dit qu'on continue. 175 000. Ah bah ça va. Là... C'est difficile encore, ça. Ça va, ça commence à partir, là. T'es sûr Non, mais euh... Alors, ben le... Alors, avant de la manger, je viens encore vous demander de soulever oh, votre, euh, votre planche et de prendre l'enveloppe qui s'y trouve. J'aime pas cet exercice. Allez, cache ça. Ah non. C'est une convocation, je pense. Ah oh, non. C'est quoi, ça oh, non. Vous allez donc découvrir une scène... Mais j'ai besoin de mes lunettes, euh... ...de racine... Vous ah. avez chacun un rôle. Maintenant, est-ce que vous avez mangé votre petit bout Non, pas encore. Hein ah, mince Ah, vous avez oublié le petit oh. détail. <rire> que un... Oui, c'est un petit détail. En même temps. Allez, allez-y, soyez courageux. Oh, c'est beau. Non, les pas un bon. sensif qui pique. Non, c'est là. Oh là Oh là là, ah oh là. Ah Mais c'est quoi ça ah C'est quoi ça Oh ah ah donc vous avez une scène de Phèdre, acte 1, scène 3, c'est un extrait avec Enon et Phèdre. Mais c'est quoi ça Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Mais vous ça Mais oui, bien sûr. Mais c'est qui Enon, c'est qui Phèdre C'est indiqué. Enon, ce sera Hervé. Phèdre, ce sera Oh. Oh. Oh. Oh. Vous êtes dans la barre Pour pas avoir. Moi je trouve que vous êtes parfait pour mmh. faire cette merveilleuse scène. Mmh. Ça revient, je suis brûlé. Oh, oh, oh. ah. ah. Mais non Mais non, ça revient. Ça revient. Ah. La bombe. Oh. Mais ça revient. Ça part pas. Ah. Oh, c'est violent. Les lèvres. T'as pas les lèvres, toi violente. Oui. Ah. Ah, oh. je me viens c'est pareil. pas ah. ah. Ça bien, ça Ça pas. c'est pas possible mmh. Non. Mmh. non non y a mmh. chose, non. Mmh. non non pas pas non non non non non c'est pas possible ah, c'est horrible non non non pas comment on non se remettre de ça les non non non non non faut pas non non non non non non non non non pas ouvrir la bouche, en fait. mmh. Ah. Mmh. <coughs> Hein Je pas. Ah. Mais pareil, ah, ça une barbe Mais fais pas rire, ça <t> C'est rouge <rire> ah. Toi aussi, t'es rouge. Hein. Oh. Ah. Ah, C'est infernal, ce truc oh. ça. C'est pas... Mais ça part pas. Oh. Madame, mmh. au nom des pleurs que pour vous j'ai versées, par vos faibles genoux que je tiens à embrasser, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Tu le veux Lève-toi je vous écoute. Ciel, que vais-je vous dire Et par où commencer Pas de de frayeur, cessez de m'offenser. Ô oh, haine de Vénus Ô oh, <rire> fatale colère Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, en silence éternel cache ce souvenir. Ariane, ma sœur Quoi De quel amour blessé Nous mourûmes au bord où vous fûtes. Ah Ah Baissé Que faites-vous, madame Et quel mortel ennui Contre tout votre sang vous anime aujourd'hui. Puisque Vénus le veut de ce sang déplorable, Je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui oh, Pas pour ce piment. <rire> Aïe oh, Ferme la bouche, ça brûle. Tu vas, quoi Ouïr, tu vas ouir le comble des horreurs. J'aime Oh ce nom fatal, je tremble, je frissonne du piment, j'aime, qui, tais-toi. Il y a encore tout l'arrière. Non <rire> ah, C'est l'enfer. C'est pas, pas ça le dernier Non, non, Scorpion, c'est sûr. Scorpion, c'est sûr. Parce que j'avais amené... Mais ça fait cinq fois ça. J'avais... Ça fait cinq fois ça. J'avais amené ma petite bouteille Effectivement. <rire> j'avais été avec mon père à l'usine tabasco hein, en Louisiane. Et ils avaient le piment scorpion que mon père a goûté. Et je l'ai filmé dans une de mes vidéos. Et il a pris ça sur le bout d'un bretzel. Le bout Ah c'est une goutte. Hein. Ah. Non, ça déconne, c'est une goutte. D'accord. Alors que peut-être pour éviter oh. qu'il y ait trop, ah, je on vous propose de le déposer sur votre planche et de mettre qu'une petite goutte. Sur votre... Ça, ça fait très mal, quand même. <rire> tu c'est pas, pas une question de, de... Ça, ça fait très, très mal. <rire> bah, tiens, si tu veux désherber, en passant. <rire> tiens, tu veux C'est du round-up, en fait. Ah, c'est du round-up, ouais. ah. Ah. ah. Moi, j'ai encore mal. Hein. Oh. <rire> <rire> Pardon <rire> oh. Oh. Tu la sens <rire> Je la sens jusqu'ici Ah mais elle est mortelle celle-là Je sais pas s'il faut pas mettre un peu de térébenthine. <rire> pour diluer. <rire> pour diluer. <rire> Alors Michel, est-ce que tu es prêt à commencer à répondre à cette question Ok. Alors je te propose donc de prendre ton petit poulet. Oui. De le tremper dans le piment. Oui. De mordre ton poulet. Je le fais aussi Oui. Nous avons tous certainement un regret. Avez-vous un regret Lequel et pourquoi Et comment peut-on traverser un regret pour qu'il devienne un moteur Là, Le regret est tellement... Non, j'ai les mains glacées. J'ai les mains glacées. Est-ce qu'on m'en a mis assez Hein si tu te situes, si tu y vas, j'y vais. On dormait Allez. Allez. Oh oui. C'est bon. C'est bon. Je, là, je la sens. Ah là, ça sens même ici, là. Oh ah. Hey, hey, tu saignes les oreilles oh, Ça fait mal que ça caisse les oreilles ah, Je te l'avais dit que ça ferait mal au crâne oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Du coup je ne sais pas, il y avait une question ou pas Oui bien, bien sûr On a tous certainement des regrets mmh. Avez-vous ah, oui. Avez un regret Pourquoi Et comment traverser le regret pour qu'il devienne un moteur. Je, je, je regrette euh, tout le mal que j'ai fait à euh, certaines personnes. Donc mmh. je déconne. <rire> C'était complètement fait exprès et elle le méritait. Ouais. C'est comme si tu faisais une espèce de... de, la coupe de non, mais <rire> tu arrives à la fin de tes jours et puis tu veux essayer de... Mmh. Mais c'est pas loin de ça. Là, t'es je... pas à la fin de tes jours. Non, hein, voilà. mais euh, c'est. ça <coughs> rien à voir avec ça. <rire> c'est violent. C'est débile ce truc-là. Ça m'arrache les oreilles. Là, elle euh... part plus vite. Elle part plus oh. vite. <rire> non, à, mon Laisse, euh... à mon avis, elle revient. Ah, par contre, elle est il est... est presque. Euh... Oh. Non, des regrets. Euh... Des regrets. Des euh... regrets. Oh. Pas, pas foncièrement foncièrement. On pose des fois la question euh, si vous deviez refaire euh, tout. Non, euh... c'est pas la, pas la réponse bateau. Je referai exactement la même chose, à quelques exceptions près. Moi, je pense que l'important c'est d'assumer ce qu'on a fait et d'enchaîner. C'est pas l'optimiste. Euh, mais euh, je vais apprendre ça. Mais l'important c'est d'assumer ce qu'on a fait et, et de, de pouvoir passer aux étapes d'après. Alors, ça veut dire aussi que parfois il faut faire preuve de résilience, mais des regrets à proprement parler, pas vraiment. pas vraiment. Moi je vais donner une réponse qui est quasiment similaire à la tienne en fait. J'ai pas de regrets. Si je devais en avoir réellement, comme on dit cherche, c'est le regret peut-être de ne pas avoir osé plutôt de faire certaines choses, ou d'avoir tenu trop longtemps le temps qui a fait que, puis même je me dis... J'ai eu 30 ans, j'ai fait un burn-out à 30 ans, mais je me dis ce burn-out a été favorable parce que je l'ai transformé. J'ai changé de vie. Donc, euh, ouais, ma, ma réponse est très similaire à la tienne. Euh, après, je vis pour ne pas avoir de regrets. Ça aussi, c'est un, mmh. un moteur pour moi aussi. Euh, quand je dois faire un truc, je me pose toujours la question est-ce que tu vas le regretter Si c'est oui, clairement, ah. je vais tout faire pour y aller parce que je ne veux surtout pas mmh. avoir. Euh, sur mon lit de mort, de regrets, je préfère me planter lamentablement, magistralement, euh, que d'avoir de regrets. Euh, je pense que ça J'ai peur d'avoir des regrets. Ouais. Mmh. Euh, et si je regarde euh, ma vie, euh, j'ai fait des conneries, comme tu lui l'as dit. Mmh. Euh, j'ai plus besoin de m'en excuser aujourd'hui parce que je l'ai fait à l'époque. Donc je ne vais pas m'excuser toute ma vie d'avoir fait des trucs. Je, je me suis déjà excusé. Il mmh. euh, y a des conneries que je ne refais pas, ça c'est sûr. Mmh. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai euh, quand même deux, deux questions à vous poser. C'est qu'est-ce qui vous a pris de faire, euh, <rire> <rire> de faire ça L'inconscient. C'est quoi, alors moi, je, je, quoi je, moi, votre délire Quand tu croises de l'optimiste, forcément, tu sais que tu vas partir dans le délire. Après, euh, je, je te le disais un peu tout à l'heure, je, je croise énormément de gens qui ont des grandes déclarations. Et on va faire ci, et je vais faire ça, et tu vas voir ci, je vais te présenter ci, etc. Je trouve que dans une période où il y a énormément d'intentions et très peu d'actions. Les intentions sont très peu suivies d'effets. Euh, j'ai croisé Michel euh, et j'ai tout de suite détecté en lui, au-delà de son optimisme, le fait que si, si on dit un truc, <coughs> le, le, le, toute l'organisation de ce truc va être véritablement en détail. Alors on voit le, le, le détail énorme de préparation qui a été fait en amont. Et sincèrement, il fait partie des gens, et il y en a très peu, et je ne sais pas s'il y en a de moins en moins, en tout cas, j'en connais très peu, qui, lorsque tu leur dis quelque chose, vont rebondir tout de suite, il n'y a pas besoin de se rappeler 20 fois. On sait que lui va s'occuper de ça, lui va s'occuper de ça, et que tel jour, à telle heure, on va se trouver là. Il n'y a pas besoin de se rappeler. Donc, j'ai décelé ça en lui, euh, avec une propension euh, à faire des conneries qui est quand même plutôt intéressante. C'est-à-dire que professionnellement, il est comme ça, c'est un, un, une personne d'engagement, et tu sais ce que je pense de l'engagement dans ma conférence, dans mon livre et, et dans ma vie quotidienne. Donc, euh, euh, le deuxième aspect, c'est que j'ai vu cette émission. Je suis fan de, de Kian Kojandi, mais mon fils aîné est encore plus fan de Kian Kojandi. Et il m'a dit, papa, il faut que tu regardes ça. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Et le troisième, mon deuxième, mon deuxième garçon, m'a dit, mais papa, il faut qu'on le fasse. Et donc, on en a parlé ensemble, et quart de tour, quoi. Et on se retrouve là, sans véritablement avoir préparé euh, énormément de choses. Non Chacun savait ce qu'il avait à faire. Et on se retrouve là aujourd'hui. Donc, euh, le délire, c'est euh, l'admiration de, ce, de, de de Kian Kojandi que je trouve extraordinaire depuis bref. Et on est deux générations, père et fils, à apprécier son travail. Et puis, ben, voilà, croiser Michel, euh, où il suffit simplement euh, presque de se regarder et, et de savoir comment le faire. Donc, maintenant, je fais attention à ce que je lui dis. D'accord <rire> toi, toi, toi, toi Et toi-même. <rire> Donc, voilà, voilà le délire, en fait. Qui, pour et moi, n'est pas un délire. Et maintenant vous l'avez traversé, ça... A... Qu'est-ce que vous auriez envie de partager Est-ce que, euh, voilà, ce délire traversé, ça fait quoi Moi, je suis content d'avoir fait. Euh, parce que ça m'amuse. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, comme tu le dis, on regarde parfois la télé, ou on regarde euh, nos écrans, on regarde euh, ce que d'autres font de d'un peu fou et t'as envie de le faire. Moi, demain, tu me dis, tu fais Koh Lanta, je te dis oui. Demain, tu me dis, tu fais euh, Pékin Express, je te dis oui. Euh... Ninja Warriors je te dis non. <rire> <rire> non, mais là, ça, ça, c'est le réalisme de l'optimisme. C'est très bien, au voilà. bout de la deuxième euh, de deuxième obstacle, je me rétame lamentablement et c'est une honte garantie. <rire> Alors que. Ah, c'est les... donc la limite de l'optimisme. Ah, ça, c'est la limite ah, de l'optimisme. Ben voilà, Alors que les deux autres font aussi appel, beaucoup appel, au Mental et je fais construire sur mon mental à défaut d'avoir un physique, j'ai le mental. Mon fils m'a envoyé tout à l'heure un texto euh, euh, si jamais tu y passes, est-ce que je peux prendre ta moto euh, L'autre, je sais plus ce qu'il m'a envoyé, il va être déçu là. Hein. Ouais, il va être déçu parce qu'en plus je vais revenir. Et puis, bon, bref, comme des a <rire> Non, là moi je suis, je suis content parce que c'est tellement euh, spectaculaire. Moi, j'ai jamais vécu une expérience sensorielle comme celle-là. Jamais. Oui, ça. Je bon. me suis déjà fait mal, j'ai déjà goûté des choses particulières, machin. Mais ça, c'est une expérience que j'avais jamais vécue et, et je suis très heureux de, de l'avoir fait. J'ai froid en main Oui, les mains sont chaud euh, au ouais. euh, niveau du, du ouais. cou. J'ai chaud là. J'ai l'impression d'avoir euh, saigné des oreilles. En tout cas, merci beaucoup et je vous félicite d'avoir traversé cette belle lignée de piment. Voilà. Et pour la prochaine beaucoup. fois, on fait ça sur un terrain golf hey, pourquoi pas Pourquoi pas <rire>